Respirez en prenant une grande inspiration. Bon, à part le parfum de votre voisin, vous ne devez pas sentir grand chose, mais pourtant votre pièce est remplie d'odeurs. Le sol a une odeur, vos murs ont une odeur, et vous aussi, vous avez une odeur qui pourra changer selon votre état de santé. Lorsque vous êtes en bonne santé, vos cellules, qui constituent la base de votre corps, vont produire des déchets qui vont se retrouver dans vos odeurs corporelles. Et si jamais vous êtes malade, ces déchets vont être différents, tout comme votre odeur. Et à ce jour, on a certaines espèces animales qui ont un odorat tellement bien développé qu'elles arrivent à sentir des maladies chez l'homme. J'imagine que vous avez déjà entendu parler des chiens détecteurs de cancer. Eh bien, comparé aux méthodes classiques comme l'IRM, ces chiens coûtent beaucoup moins cher, mais en contrepartie, ils ont besoin d'un temps de dressage qui se situe entre 6 mois et 1 an avant d'être opérationnels. Et bien moi, au cours de ma thèse, j'ai voulu trouver une espèce animale qui apprenait encore plus vite et pour moins cher, et pour ça, j'ai décidé de me tourner vers les fourmis. Mais alors, pourquoi avoir choisi les fourmis C'est un peu bizarre, et pas du tout, et pour deux raisons. La première raison, c'est que j'aime les fourmis, et c'est une excellente raison, mais surtout, les fourmis ont un odorat qui est très bien développé. Quand vous voyez des colonnes de fourmis se diriger au sol pour venir piller vos pots de confiture, eh bien elles s'orientent grâce à leur odorat. Et en plus de ça, les fourmis peuvent être dressées très rapidement, et coûtent que peu d'argent. Donc là maintenant je vous parle de dressage de fourmis, donc peut-être que certains m'imaginent avec un cerceau ou un fouet comme au cirque avec les lions, mais pas du tout. Pour dresser une fourmi, j'ai besoin de deux choses, une odeur et un pot de miel. Et en plaçant les deux côte à côte, lorsque la fourmi va tomber sur le miel, elle va se dire que ça sent plutôt bon par ici. Et ensuite, pour tester si elle a bien appris, je la prive de dessert, donc je lui retire le miel et je lui donne le choix entre différentes odeurs. Et bien si la fourmi veut son dessert, elle ira vers l'odeur où elle pense trouver à manger. J'ai montré qu'il suffisait d'associer une seule fois une odeur à la récompense pour que la fourmi apprenne, se souvienne et aille vers les odeurs qui m'intéressent. C'est donc beaucoup plus rapide de dresser une fourmi plutôt qu'un chien. Et en plus de ça, les fourmis que j'entraîne sont capables de former une très bonne mémoire à long terme. Bon, entre nous, le long terme chez les fourmis, c'est 3-4 jours et après, elles commencent à t'oublier. À ce stade de mes recherches, les fourmis que j'entraîne sont capables de faire la différence entre les cellules humaines saines et les cellules humaines cancéreuses. L'étape suivante était d'utiliser non pas juste des cellules, mais un organisme complet comme celui de la souris. Et pour récupérer l'odeur de souris, j'ai eu à faire une méthode qui est peu glamour, c'est-à-dire que je suis allé récupérer les urines de mes souris. Donc j'ai pu travailler avec deux groupes de souris, un groupe de souris saines et un groupe de souris avec des tumeurs. Et en comparant leurs odeurs, j'ai pu montrer que les fourmis étaient capables de différencier les souris saines des souris malades. Donc la prochaine fois que vous trouverez une, souris, une fourmi au sol, surtout ne l'écrasez pas, parce qu'un jour, elle pourrait bien vous sauver votre vie. Si je vous demandais quelle est la première source de pollution dont vous êtes victime, vous me répondriez certainement la pollution atmosphérique. Bonne réponse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 disait que nous étions tous des lézards, et pas seulement parce qu'on aime se prélasser au soleil. Vous le savez sûrement, les lézards peuvent faire repousser leur queue s'ils la perdent. Alors certes, nous on n'a pas de queue et on ne sait pas encore faire repousser nos bras. Mais certains de nos organes, comme notre peau ou nos intestins, ont la capacité de se renouveler en permanence. Ce processus magique a lieu grâce à un petit nombre de cellules aux propriétés particulières, les cellules souches. Alors, Elles doivent être capables à la fois de se transformer en différents types de cellules de l'organe et de se multiplier elles-mêmes pour qu'on en ait toujours en stock. Moi, celles qui m'intéressent, ce sont les cellules souches sanguines, capables de redonner naissance à tous les constituants du sang, globules rouges, globules blancs ou plaquettes. Elles sont intéressantes parce qu'on sait les utiliser pour traiter des maladies génétiques du sang en faisant de la thérapie génique. Alors concrètement, ça veut dire qu'on sort les cellules souches de la moelle osseuse du patient, on les manipule un peu à l'extérieur du corps pour réparer le gène défectueux responsable de la maladie. Pendant ce temps-là, on élimine les cellules sanguines malades du patient, puis on lui réinjecte ces cellules souches euh, réparées pour redonner naissance à un système sanguin sain. Pour faire simple, on coupe la queue malade du lézard et on s'arrange pour qu'elle repousse en bonne santé. Alors ça, c'est la théorie. Mais en pratique, il y a un problème. Quand on sort les cellules souches du corps du patient, elles rencontrent leur pire ennemi, l'oxygène. L'oxygène est présent en très petite quantité dans la moelle osseuse, ce qui fait que les cellules souches n'y sont pas habituées. Imaginez emmener notre lézard euh, au pôle nord. Il aurait un sacré choc. Et bien, ce choc pour les cellules euh, souches ça s'appelle le stress oxydant. Et sous ce stress, elles ont tendance à faire n'importe quoi et oublient de se multiplier, ce qui risque de diminuer le stock disponible pour la thérapie. Et moi Mon travail, c'est de trouver une solution pour protéger les cellules souches, un peu comme une doudoune bien chaude pour notre lézard frileux. Alors, j'y réfléchissais en buvant un thé vert ou un petit verre de rouge, je sais plus, et je me suis dit, tiens, mais c'est bon ça. C'est sûr, c'était du rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Eh bien, dans le thé vert et dans le vin rouge, il y a des antioxydants qui servent justement à protéger du stress oxydant. Alors, pourquoi ne pas les utiliser comme doudoune pour nos cellules souches En une ni deux, de retour au laboratoire, j'ai mis en contact mes cellules avec des antioxydants et j'ai regardé si elles se multipliaient mieux. Pour faire ça, une seule solution, collaborer avec des souris. Eh non, pas des lézards cette fois-ci. Donc concrètement, j'élimine les, des, des, les cellules sanguines pardon, des souris et je leur greffe des cellules souches manipulées, exactement comme avec les patients. Et quand les cellules ont été en contact avec des antioxydants, elles, se, elles reconstituent mieux le système sanguin des souris, ce qui veut dire qu'elles étaient plus nombreuses, voire plus efficaces. Il reste encore à bien expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur des cellules avant de tester sur des patients, alors pas le temps de les arder.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 de l'argent et de la qualité de vie. Alors, pour le CMV, on s'offre la première classe Je vais vous expliquer pourquoi les traducteurs n'ont pas peur de Google Traduction. Alors, on ne peut pas nier que notre ami Google fait des prouesses. Mais est-ce qu'il connaît vraiment le sens des mots Tenez, par exemple, est-ce qu'il le sait, lui, qu'en italien, tiramisu signifie « remonte-moi le moral ». Un traducteur ne se contente pas de traduire des mots, il s'intéresse surtout au discours et à la manière de leur donner du sens. Là où ça se corse, c'est avec ces mots ou expressions dits intraduisibles », c'est-à-dire qui n'ont pas d'équivalent dans notre langue. Bon, parfois, on laisse tomber, on garde le mot tel quel. Quand il s'agit de tiramisu, je vous accorde que ce n'est pas très grave. Mais souvent, la traduction a un enjeu juridique ou politique bien plus important. C'est par exemple le cas de ma thèse qui est une recherche-action. Je traduis de l'italien au français, alors non pas des recettes de gâteau, mais l'ensemble des lois qui réglementent le phénomène mafia en Italie. Et ça, c'est pas de la tarte. Mais vous me demanderez, pourquoi traduire des lois qui s'appliquent à un autre pays Eh bien parce que la mafia est un fléau qui agit aujourd'hui à l'échelle mondiale et qui doit donc être combattu par une lutte à l'échelle mondiale. Un bon point de départ serait par exemple d'avoir des lois anti-mafia harmonisées entre les pays. Et pour ça, on pourrait s'inspirer de celles qui ont déjà fait leurs preuves, d'où l'intérêt de les traduire. Et c'est pas gagné. En France, on associe systématiquement le phénomène mafia au film Le Parrain. Et ce côté glamour hollywoodien finit par nous faire croire que le problème ne nous concerne pas. Résultat, le délit pour association mafieuse n'existe pas dans notre arsenal juridique. Alors évidemment, on a les associations de malfaiteurs, les organisations criminelles, etc. C'est vrai. Mais une mafia a vraiment ses spécificités. Par exemple... Elle veut se faire passer pour une alternative à l'État légitime. Et c'est comme ça qu'au même titre que nous avons des lois et un président, elle a son code d'honneur et son capo. Elle a même son impôt, le pizzo, qui lui permet de contrôler le territoire. D'ailleurs, en sicilien, le pizzo désigne le bec d'un merle très opportuniste qui mange et qui boit un peu partout autour de lui. Tenez, comment vous le traduiriez, vous, pizzo Impôt Oula, attention, ça ne va pas plaire à l'administration fiscale, ça parce que même si c'est jamais agréable de payer nos impôts, c'est quand même rare qu'on se fasse descendre si on oublie de s'en acquitter. Alors, extorsion ou raquette, c'est mieux, mais on perd complètement l'idée de la pseudo-protection que la mafia prétend garantir en échange à ses contribuables, en bonne revin des bois des temps modernes. Bon, moi, pizzo, je le traduis par pizzo. Alors, je vous sens déçu, mais attention. J'ajoute aussi une jolie note explicative dans laquelle je commente au législateur la portée de ce terme c'est ça mon travail, j'analyse le contexte juridique et législatif au sein duquel sont nées les lois et la terminologie relative à la mafia, et quand il n'est pas possible de les traduire, j'adapte ma traduction au contexte législatif français. Mon objectif, in fine, c'est que le jour où la France sortira enfin du délit, on soit armé juridiquement et prêt à partir au combat. Alors, traduire pour tuer le parrain, vous admettrez que tout cela est quand même beaucoup plus chevaleresque que Google Traduction.